Oh, c'est l'été et je suis content de vous voir les amis C'est l'été, qui dit été était 10 saisons des festivals Cette année, tu connais, ça va être un peu la merde Mais c'est pas grave J'ai préparé pour toi, cher abonné de la recette Et si tu l'es pas, tu pourras quand même pécho Un petit pack avec plein, plein, plein Plein de leads qui bastonnent, des leads spécial festival. Trucs un peu, un peu vénère, tu vois des trucs qui, qui sont bien bien bien gras. Donc je vais te faire découvrir ce nouveau pack de presets. Si tu veux pécho le pack, ça se passe en dessous dans la description. N'hésite pas à cliquer sur le lien pour le télécharger. Et si tu veux avoir des packs tous les mois, n'hésite pas à t'abonner à la recette. C'est là que je poste tout. Tous les mois, il y a des remakes, il y a des packs de samples, il y a des presets. Tout est posté là-dessus, donc ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la recette. En attendant, je vais te faire une petite visite rapide du pack de presets disposé sur Serum. C'est parti, jingle C'est parti, premier, premier preset, le petit preset chicken. Ensuite, on a ce petit preset. Un petit pad bien sympa. Un petit plug très électro aussi, des basses bien grasses, des Wubbles très très agressifs, un tout petit peu à la Daft Punk pour gagner notre petit côté French Touch. Un peu, un peu dead moss tu vois. Et comme je te l'ai dit, des lit traps. Voilà, c'est tout ce style de, de sample, de, de son très très destiné au son club, au son, son festival. voilà Il y a du Google, il y a des lits traps, il y a des, des pattes bien dark, il y a des plugs, il y a des basses. Tout ce qu'il te faudra si tu veux faire un son qui cogne un petit peu plus que la normale. Voilà, c'est dans ce petit pack de presets spécial sérum, le festival antenne. Si tu es abonné à la recette, tu peux le pêcher gratuitement. Si tu n'es pas abonné, tu as un lien pour le télécharger dessous, comme je t'ai dit. Et si tu veux t'abonner à la recette, tu auras des packs de samples, des packs de presets, des remakes à des projets Ableton, des tutos exclusifs qui te seront disponibles sur le... Patreon de la recette. Voilà les gars, c'était Greg Sierra. Je vous dis à très vite. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça donnera envie de faire du son. L'été est là. On doit faire de la musique. On doit être dans la bonne humeur. À très vite. Ciao les gars